C'est le début de ce vlog, ça veut dire que pour moi c'est le début des galères, c'est clair Donc dans deux jours, je serai sur la route pour aller à Besançon je suis dans la merde, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de filmer tout ça donc mes préparatifs avant la route et surtout, surtout mon arrivée à Besançon pour vous montrer l'appartement etc et honnêtement je l'ai fait aussi parce que ça me rassure de faire tout ça avec vous, parce que j'avoue que je suis un peu stressée de faire tout ça, toute seule c'est un peu le programme d'aujourd'hui tout à l'heure j'ai rendez-vous à mon assurance pour mon assurance habitation, cet après-midi j'ai rendez-vous dans un garage pour faire monter mes pneus neige, sinon je dois aussi préparer un colis Vinted et l'envoyer aujourd'hui et je dois faire quoi Bah commencer mes affaires. Bref, très de blabla et zib zib zib zib zib zib pour un vlog d'éménagement. Mais tu vas pas m'oublier. C'est là que je me rends compte que je suis quand même dans le caca là. Biscotte, qu'est-ce que t'as fait à tes croquettes euh... T'as tout déglingué les croquettes Bah vrai Ça va ma mère Ma petite pépette. Aïe Oh putain C'est là que les choses sérieuses commencent. Bon les gars, j'ai bien avancé encore sur mes sacs de fringues. En fait, ça va être le plus chiant, clairement. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de terminer au moins mes sacs de fringues. Pour voir déjà si ça prend toute la bagnole ou pas. Parce que concrètement... Mon coffre il est pas si grand que ça, c'est là que je m'en rends compte. Vous allez comprendre pourquoi je panique en fait. Voilà, là j'ai juste deux pneus neige dans ma voiture. Il a fallu que je baisse les sièges arrière et que j'enlève la plage arrière pour que ça passe. Donc je me dis comment mes sacs vont tous passer. Voilà, rentrée des pneus euh, Je suis aussi allée déposer mon colis Vinted, donc c'est une bonne chose de fait. Et je suis arrivée, regarde ce que je vois Mon petit bébé d'amour Je me suis fait une liste complète de tout ce que je veux et ce que je dois emmener. je suis en train de me faire un sac genre de bouffe de trucs pour l'appart et tout euh, C'est mon père qui m'a dit serre-toi. Je me sers du coup, merci papa. Plein de thé forcément, parce que je suis une folle de thé, ma pâte à tartiner, des boîtes de légumes, des pâtes, éponge, liquide vaisselle, désinfectant pour le linge. Enfin j'ai pris plein de trucs pour le linge. Bref, en gros, là j'ai commencé à faire ça. Mais bon j'ai bien avancé pour aujourd'hui, mon papa il va pas tarder à rentrer du boulot, donc moi je vais. je vous laisserai là parce que je vais arrêter moi-même. Pour profiter de lui, regarder un ou deux ou trois épisodes de murder comme on fait d'habitude. Et... parti pour une deuxième journée. Le programme aujourd'hui, bah, je dois finir toutes mes affaires. J'ai pas le choix. Je vais charger ma voiture et euh, j'irai faire la pression des pneus pour être sûr euh, que c'est ok. Ce soir, je vais profiter euh, bah, de mes parents. J'ai aucune motivation. Peut-être jouer une heure à un jeu vidéo quand même. <rire> la meuf qui vole, qui a le source des priorités, ça qui est bien. Oh Maintenant, on se bouge le cul, on sort les doigts des narines. Ce... Oh, salut toi. Oh on a regardé ça. <rire> oui, vas-y, je te fais des papouilles. Je suis quand même à un stade où j'ai tellement de choses à faire encore, que du coup, je fais rien. Parce que je sais pas par quoi commencer. Ce double menton. La vraie question maintenant, c'est est-ce que ma valise va fermer parce que je l'ai blindée Si je m'assois dessus, mais large. Oh mais cette journée On va pas être productive. Puis quand je vois ça, mais comment voulez-vous que je fasse J'ai juste envie de mettre ma tête dans les poils et de ne plus bouger. Bon, là c'est un des trucs les plus compliqués clairement, je trouve, puisqu'en fait la mission là, c'est mes soins et maquillage et donc je dois faire des choix donc pour les soins ça va je sais ce qui est vraiment indispensable dans ma routine et ce qui ne l'est pas vraiment par contre le maquillage est un peu plus compliqué notamment pour ce qui est rouge à lèvres je suis une énorme fan de rouge à lèvres <rire> j'abuse Oui j'abuse. donc en fait depuis tout à l'heure vous voyez mes soutifs bon allez ça m'a saoulé je vais manger parce que manger c'est le meilleur des réconforts Je pense que malgré tout, tout va passer dans la voiture, c'est juste que ça va être chaud, mais tout va passer. Mes places arrière vont être pleines comme mon coffre. Bon, les gars, alors, je pense que je vais pas refilmer aujourd'hui parce que là, je vais juste me faire un masque, faire ma douche shampoing. Je sens que ce vlog part dans tous les sens. Putain, mais les cheveux et tout, on sent la meuf qui a couru partout quoi Et pour vous donner mon ressenti, je sais pas comment je me sens. C'est très bizarre hein. Il y a une grosse part de stress c'est sûr, notamment dû à la route, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas roulé euh, autant d'heures toute seule. Ah je voulais prendre du monsieur propre Merci de m'y avoir fait penser les gars, vous êtes vraiment top. Check. C'est dur le réveil hein. là je vais rapido, enfin le plus vite possible, m'habiller, me laver, nan nanana. Fignoler mes affaires que je dois emmener. Je vais mettre mes cheveux dans mon thé, yes. Et mon papa vient tout juste de partir au travail. Bébé. Wow. Tu connais la meuf qui a la bourre mais qui décide de se maquiller quand même J'ai le sens de priorité, je trouve. J'ai pas le temps de me maquiller, mais je m'en fous. Bon, j'ai vraiment fait péter la meilleure tenue de la flemme un bon gros sweat à capuche, bien long, bien loose. Au revoir, petite chambre. Bon, ça y est, le moment est venu de, de prendre la route. Euh, J'aime pas ça du tout, mais bon, la voiture a fini d'être chargée. Et alors, je suis choquée parce que mon chat, qui d'habitude on le voit pas de la matinée, jamais. Regardez qui est rentré, mon bébé. Tu dis au revoir à maman, au revoir maison. Bon bah, ça y est, le chat vient tout juste de ressortir. À croire qu'il était venu juste pour me faire un dernier petit coucou. Mais je l'aime trop, mon bébé chat. Mais en même temps, ça me brise le cœur. Oui, nous accueillons émilie Millier. Elle est coach parent enfant-famille. Pour les femmes, on l'entend moins et ça commence à arriver. Sur les 4 heures, là, je me suis rendu compte euh, déjà que j'ai oublié 4 choses. Vous savez que c'est exactement sur cette route là que j'avais appris que je redoublais. En mai, quand je rentrais de Besançon pour aller à Rennes, je pensais que je rentrais d'effectivement. sur cette route, on m'a dit Au fait, il y a les résultats. Je me suis arrêtée sur, sur, exactement sur ce genre d'air d'autoroute. Et là, j'ai appris que je redoublais. C'était vraiment un bon moment. Allez, let's go. Bon, euh, j'ai un problème. Heureusement, j'ai tous les papiers de ma bagnole. J'ai un voyant qui s'est allumé. Et apparemment, c'est le voyant de pression de gonflage des pneus qui est trop faible. Dans ces cas là, toujours appeler son papa. Oh, mais mon dieu, mais quelle galère. Bon, bah j'ai eu mon papa au téléphone, c'est bon. Il m'a dit que lui il avait eu le même problème avec sa voiture, qu'en gros c'est souvent les capteurs qui bug et pas c'est pas un problème de pneus. Je lui ai envoyé les photos des pneus, il m'a dit de vérifier avec mon pied, naninana, ça a pas l'air dégonflé. Mais à la prochaine ère où il y a une station euh, d'essence, il y a forcément un truc pour la pression des pneus. Donc bah j'irai euh, vérifier et regonfler s'il si y a besoin. Putain mais vraiment mais j'ai tout le temps des problèmes, ça me saoule Tu m'énerves petite voiture, c'était pas le moment, ok Bon, beaucoup plus de peur que de mal, je viens de faire la pression des de pneus, j'ai rien perdu du tout. Donc euh, bah c'est mon papa avait raison. C'est effectivement mon capteur de pression des pneus qui... qui bug. Bon bah du coup maintenant que je suis sur ces terres d'autoroute, euh, tant pis, je vais prendre un sandwich triangle, c'est pas ce que je voulais, mais je commence à avoir la dalle. Ça m'a fait perdre un temps fou cette histoire. Parce que du coup je roulais super lentement. J'ai commencé l'année 2019 à côté de la personne la plus importante de ma vie aujourd'hui. Oui, l'homme que j'aime, l'homme qui me soutient au quotidien. Oh, ça m'a saoulé, ils sont trop mignons. Putain, moi, là, en train de bouffer mon sandwich tout seul, ça m'a saoulé. <rire> ça y est, je suis arrivée dans mon appartement. J'ai mis une heure et demie à décharger ma voiture parce qu'en gros mon appart il est en plein centre-ville et euh, la voiture en fait j'ai fait sans exagérer dix fois le tour genre de, de, de la rue quoi pour essayer de trouver un endroit où caler la voiture. et J'ai réussi à la caler seulement à 300 mètres de l'appart alors 300 mètres c'est rien mais quant à je ne sais combien de sacs, je vais vous montrer tous les sacs ultra lourds. Après il a fallu j'ai garé garer ma voiture ailleurs parce que bah il faut que je la mette sur un parking gratuit, il est à 1,5 km, je vais me faire un thé. Et ce soir, je vais un tout petit peu déballer mes affaires. Je me rappelais pas qu'il était aussi beau en fait. Il est vraiment super sympa et, euh, et en plus la, la meuf elle est adorable la locataire parce que du coup je suis en sous-location. Mais euh, j'ai quand même un contrat et tout, j'avais rencontré la propriétaire, enfin c'est une sous-loc hyper sécurisée, faut toujours se méfier avec les sous-locs parce qu'on peut vite se faire niquer. J'ai tous les meubles et elle m'a même laissé plein de trucs que j'aurais jamais pensé. Bon la vaisselle et tout je m'en doutais, mais elle m'a dit je t'ai laissé les produits d'entretien comme ça t'auras pas à en racheter, du papier toilette, enfin elle m'a laissé plein de trucs. Euh, ce soir normalement je vois une copine et son amoureux. Ah oui et ça c'est le seul point négatif vraiment de l'appart c'est qu'en gros on ne capte rien. Mais quand je vous dis on capte rien, j'ai zéro internet, genre zéro même pas eux tu vois. Une barre de réseau, donc mes messages ils passent une fois sur dix. Et j'ai un gros coup de blues. C'est comme si je réalisais seulement maintenant que j'étais partie. Bref, j'arrête de blablater pour ce soir, je sens bien que je vais dire de la merde. Allez, je sais pas quand est-ce qu'on se revoit. Regardez ça là, j'ai juste voulu mettre. Je ne capte rien, de rien, de rien. Et voilà, j'ai monté tout ça avec mes petits bras tout à l'heure. Je oui, j'avoue, j'ai fait cinq allers-retours, mais j'en j'ai fait. Je crois que j'ai trouvé une solution pour mettre des stories en ligne. Mais je suis à peine en 3G les gars. Et hey, coucou, je vous reprends rapidement ce matin, ça va beaucoup mieux. Ça y est, j'ai arrêté de déprimer <rire> Là je suis en train de finir de m'installer et quand j'aurai rangé tous mes sacs et rangé tout mon bazar, je vais vous montrer bien sûr l'appartement dans cette vidéo Ce matin je suis allée m'inscrire au TD donc ça y est j'ai mon emploi du temps qui est très léger hein, mais je le savais. En gros j'ai cours le mercredi de 13h à 15h et le vendredi de 8h à midi donc je vais essayer de trouver une activité à faire à côté de tout ça parce que Youtube et tout ok ça prend du temps mais honnêtement moi j'ai besoin d'être active et j'ai besoin de faire plein d'autres choses, des petites idées en tête mais tant que c'est pas concret euh, je vous le dis pas mais peut-être que je vous, ben, je vous en parlerai certainement Et puis d'être en centre-ville quand même c'est le feu hein Soit j'ai tout fait à pied ce matin donc ça me fait du bien de marcher parce que je marchais plus du tout je finis de m'installer et je vous fais un petit tour de l'appart. Bon les amis voici le moment pour lequel sûrement beaucoup d'entre vous vous êtes venus sur cette vidéo je vais vous faire un petit appartement tour c'est un appartement de 27 mètres carrés, donc comme je vous avais déjà dit en sous-location. Vous allez le voir en fait tout est allumé puisque vu que c'est un appartement qui donne côté court allez on va faire le petit tour de l'appartement let's go alors quand nous rentrons dans l'appartement on arrive directement dans la grande pièce de vie euh, qui est en fait la pièce principale tout simplement de l'appartement donc nous avons cette petite lampe qui en fait éclaire tout l'appartement qui est vraiment cool là on a un petit bac où je peux ranger plein de choses et en fait ce que j'adore, le mur de briques, je le trouve canon clairement c'est là que je vais filmer mes vidéos hein, vous vous en doutez sûrement donc on a ces petits canapés, fauteuils, pouf le petit tapis et euh, le canapé que je trouve trop mimi donc moi j'ai ramené ce coussin là le plaid et la guirlande, ça c'était à moi et la bouillotte, ça c'est ma bouillotte. <rire> Personnaliser un petit peu mon canapé et j'adore la guirlande, j'avais peur de l'emmener pour rien et franchement je kiffe trop. Table basse, oui j'ai ramené mes trois bougies aussi à moi. Hop, cette petite table basse. Et ensuite, par ici, donc là on a un grand grand placard, ça c'est trop trop bien. Il est vraiment géant, il fait quasiment tout le mur. Je peux ranger tout mon bazar et ça se voit pas. Donc pour vous repérer, hop, on tourne. Et là on a une petite table avec deux chaises. Donc ça, ça va être mon coin bah, pour manger, mais euh, mon coin bureau aussi. Donc j'ai déjà sorti euh tout mon petit bazar, agenda, carnet euh, crayon, crayon couleur, voilà là on a un meuble avec la vaisselle on a l'espace nuit donc, et qui est vraiment trop cool bon là je l'ai mal fermé mais il y a un rideau pour fermer et il est vraiment très très opaque donc il n'y a pas du tout de jour qui passe donc trop cool et on arrive comme je vous dis à l'espace nuit donc c'est vraiment petit mais c'est très euh, je sais pas comment vous dire, c'est très rassurant j'avais peur de mal dormir cette nuit et finalement pas du tout vu que c'est confiné je me sens un peu en sécurité, c'est trop bizarre, bref mon gros carton à ranger là c'est mes lumières pour Youtube mais c'est le seul truc qui me reste à ranger, on reste... Donc vous voyez, hein. plus je trouve la déco super sympa, franchement euh, j'adore. Et ensuite en passant par là, on a l'espace cuisine, hein, très simple, voilà deux plaques, euh, le frigo et puis un petit peu de rangement. Et là on arrive à la salle de bain, elle m'a laissé son rangement à chaussures. Je... Ouais en fait je suis conne, moi je peux les ranger là mes godasses. Et ça c'est trop cool, c'est une baignoire douche. Donc ça je suis trop contente parce que bah, je choisis, hein. je n'ai que l'embarras du choix. Bon moi je suis pas très bain, j'en fais jamais. Mais c'est cool quand même. Et elle m'a laissé plein de rangements. Donc je suis trop contente j'ai pu ranger mes soins, mon maquillage et tout. Elle m'a laissé plein de trucs. Euh, ça c'est mon miroir aussi, je voulais l'emmener. Parce que je savais que j'avais pas beaucoup de luminosité. Donc pour me maquiller c'est plus simple. Plein de, de trucs qu'elle m'a laissé. Elle m'a laissé plein de rangements. Genre elle m'a laissé tout ce meuble là. Donc je peux ranger plein de trucs dedans. J'ai déjà rangé... Euh, bah là tu vois faire à boucler. Mais des médicaments que j'avais emmenés au cas où. C'est tous mes produits capillaires Là il y a mon maquillage Donc voilà les amis, ça aura été très court Mais vous vous en doutez, il... voilà, c'est un petit appartement Donc forcément c'est rapide de faire un appartement tour Il est bien plus petit que celui que j'avais avant Mais il est très euh... Donc franchement, euh, moi je suis bien dedans J'ai eu ce thé à Noël par ma maman C'est un thé de la marque Palais d'été vanille, rose, euh, je sais plus quoi trop bon, mais je suis vraiment contente et j'espère que ces mois se passeront bien ça m'a fait plaisir de faire un vlog ça faisait tellement longtemps, j'aimerais bien en faire plus mais je sais pas si ma vie est si intéressante, ça y est c'est le moment je dois vous laisser, ça fait bizarre, ça fait 4 jours que genre, vous m'accompagnez, ça fait trop bizarre j'ai l'impression d'être partie avec des potes du coup enfin voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous ciao